Salut les rôlistes, RPG Day 2018, 15e question. Il faut décrire une partie de jeu de rôle un petit peu spéciale que nous avons euh, particulièrement appréciée. Euh, je me suis beaucoup gratté la tête, c'est la dernière question à laquelle j'ai trouvé une réponse, j'ai vraiment eu du mal. Euh, je pense donc que je plongerai sur la seule et unique fois, évidemment, où j'ai fait jouer 14 joueurs sur 14 heures euh, qui se sont relayés partiellement, mais j'ai eu jusqu'à. Une... 9 ou 10 joueurs peut-être simultanément. Absolument injouable. Tous les rôlistes vous diront que c'est pas une bonne idée pour 80% des jeux, c'était du Cthulhu. Donc bon heureusement le système n'est pas trop lourd, mais c'est quand même pas adapté pour jouer aussi nombreux. Vas... Coucou Merlin. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu à la caméra. Tu peux pas dire bonjour. Bonjour. ça Tu dis bonjour. Euh, donc cette partie de l'appel de Cthulhu. Euh à 14 joueurs sur 14 heures ça a été éreintant, ça a été très difficile de finir ce one shot que j'avais pourtant fait jouer plusieurs fois euh, j'avais des débutants et des non débutants des gens qui étaient là au début, qui sont dormis en cours de route qui sont revenus le soir le lendemain ou des gens qui sont arrivés à 2 heures du matin et qui ont dit ah ouais je veux bien jouer, je prends, je prends la feuille de machin qui dort euh, un total de 14 joueurs sur 14 heures pour finir ce one shot je vous, je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'avais vraiment du mal à faire durer mes one shots pour une soirée mais, bien aussi étonnamment que ça puisse paraître, euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié cette partie. C'était extrêmement original de faire jouer autant de, de gens, évidemment. Et puis j'avais cette ambiance de, de scénario. Ah, Dragon, a fait tomber le micro. <coughs> Dragon a fait tomber le micro, donc je pense qu'il ne va pas se rallumer. Je ne sais pas si j'ai encore mon son. Alors, il se rallume. Donc Dragon a fait tomber le micro, euh, il est possible qu'à un moment on n'ait plus le, plus le son. Donc cette partie de 14 heures, ça a été très difficile à vivre pour moi, c'était éreintant de tenir autant de joueurs, de réexpliquer les règles, de tourner en rond dans l'histoire, de laisser explorer chacun leur leur, leur tentative d'enquête. Euh, et euh, Mais c'était c'était unique comme ambiance, on était tous en, dans le même appart, dans une forme de d'appartement de, de, de, du jeu de rôle, tout tournait autour de la partie et... Euh, et un petit peu comme si le jeu de rôle n'allait jamais s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est cette ambiance euh, avec 15 rôlistes dans un appartement. Euh, j'ai vraiment vraiment aimé. Donc c'était une expérience très particulière que j'ai toutefois euh, bien appréciée. C'était la 15e question de RPG Day 2018. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à demain. Ciao les rôlistes.